Moi c'est Noël Legrand et euh, je suis un peintre. Enfin, je suis plus qu'un peintre, moi je suis moi, un artiste, un vrai. Alors euh, les débuts de ma grande carrière, euh, effectivement, pff, pff, ça a commencé dans le métro avec des potes, euh, des potes euh, du lycée. Euh, c'était génial, on faisait des graffitis dans le métro. Euh, bon c'était pas des grands chefs-d'œuvre. Euh, par rapport à aujourd'hui, c'est sûr, mais bon euh, c'était quand même sympa. Alors, je choisirais bien volontiers euh, La vague. Très intéressant. Mon autre tableau, euh, Un point sur notre vie. Et un dernier, euh, L'homme heureux. Voilà, je les trouve très sympas et j'ai mis beaucoup de temps à les faire. Ouais expérience personnelle marquante c'était au zoo ouais au zoo j'étais au zoo la semaine dernière et figurez vous que j'ai été enfermé dans une cage avec une chèvre et oui c'est pas commun ah ouais ma première expo c'était génial Formidable, franchement. Oh, la première expo que j'ai faite, un tonnerre les gars. Franchement, les gens ont adoré, c'était génial. En plus, ils étaient super gentils. Euh, non. Alors la suite. Oh, oh, oh. C'est horrible. Hein oh, Bertrand oh, J'ai jamais vu quelque chose d'aussi. d'aussi laid. Oh. Allez, viens. Non, non, non. C'est pas là, la sortie. Ah. Ah ouais. Exactement. Oui. Ouais, salut, excuse-moi. Bonjour monsieur. C'est toi l'artiste, l'artiste hein, qui a peint toutes ces toutes ces croûtes et ces choses de mauvais goût ici ou quoi Quoi D'ailleurs, je les embrasse aussi. Euh... Franchement, génial. Hein Ah, ça Ouais, je vois. Ouais. Non, ça en fait, c'était euh, des fake news. Hein. Vous êtes pas. Faux fou. fou, fou hein. Non, c'était des fake news. En fait, euh, j'ai demandé euh, personnellement à faire euh, un mois de stage en prison pour. Euh... Un projet artistique euh, formidable encore. Et d'ailleurs là-bas j'ai fait de belles connaissances, on est, de, on est encore en contact avec quelques détenus. Euh, ouais. Franchement, il faudrait que je les invite à travailler ensemble sur un projet commun. Il oh, faut que je fasse ça, tiens. Dans un prochain avenir, euh, et bien justement... Euh, avec mes copains détenus de prison. J'aimerais bien qu'on monte un projet et qu'on s'exporte aux états unis oui. Rien que ça, je sais, c'est fou. Hein. Un grand projet, mais... Vous savez, qu'on a du talent, euh, faut aller voir ailleurs, parce que la France... Bon, bah voilà, j'ai fait le tour. Hein. <rire> ah, c'est déjà fini oh, oh là là Mais ça passe vite, le temps Ah ouais En tout cas, j'ai passé bon moment avec vous, c'était génial bon je repasserai avec plaisir d'ailleurs vous voulez pas un petit tableau vous, je vous merci une, je vous fais une petite offre, pas chère non non bon. merci allez viens Marcel, on rentre